Je suis arrivée en 1985, où il y avait, on va dire, une trentaine d'élèves dans l'établissement. Et très rapidement, la maison familiale a connu un essor important. Et donc en 1989, les familles ont décidé d'ouvrir une section hôtelière. J'ai commencé à préparer la première année scolaire dès le début du mois d'août. Euh, un mois c'est pas beaucoup et il a fallu mettre les bouchées doubles pour être prêt pour la rentrée. Il a fallu aussi aller sur le terrain pour travailler avec les professionnels puisqu'ils ont les jeunes deux tiers du temps. C'était une ambiance très familiale, le directeur et euh, quatre moniteurs, donc c'était une petite famille. On fait la cuisine c'est bien que les jeunes puissent voir l'aboutissement aussi donc on a ouvert ensuite la filière service donc pour avoir une filière complète et donc on a commencé à travailler ensemble sur les sur les deux parties de la formation avec donc le, le CAP service vu le nombre d'élèves croissant il leur fallait quelqu'un en plus pour pour bon. animer les cours et je suis arrivé à ce moment là on a augmenter encore en passant deux ans plus tard à la formation Bac Pro. Et là, il fallait vraiment euh, travailler euh, très fort euh, pour faire accéder les élèves à ce niveau. On a mis en place avec Max Albi des, régulièrement des, des sorties, donc euh, une semaine sur, euh, sur, les, les, sur les élèves de deuxième année, où on partait sur Paris et on, on leur faisait voir un petit peu ce que, ce que pouvait les différents établissements dans lesquels ils pouvaient aller travailler plus tard. On a commencé le, le, avec la toute première promotion. Ça a été toute une, toute une épopée parce qu'il parce qu y avait des jeunes qui n'étaient jamais sortis du département. Et donc à qui il a fallu apprendre à, à prendre le train, à prendre le métro. Certains essayaient de passer sans ticket, on s'est fait arrêter par la police. En 1995, on était à l'étroit, on approchait les 300 élèves dans l'établissement. Des effectifs qui augmentaient en hôtellerie-restauration et qui fait que la structure actuelle était beaucoup trop petite. Ce qui a amené à construire le nouveau bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Plus grande satisfaction encore, c'était de les voir revenir quelquefois plusieurs années après avoir quitté l'école et revenir nous voir, nous disant ben « Je suis à Washington, sur l'Australie, sur euh, l'Amérique du Sud. Ça donne quand même une satisfaction. On se dit on n'a pas travaillé pour rien. Toutes les communes sont en train de réfléchir sur le développement touristique de la vallée du Lot. Donc les restaurateurs feront partie de ce développement touristique, auront besoin de main-d'œuvre. Nous pouvons être l'organisme de formation privilégié pour répondre à leurs besoins de formation. Donc je pense qu'on a encore de belles années devant nous.